Il gratte les cartes avec le garde. GERE, GERE QUE, GERE GERA, CARE GARE Il gratte les cartes avec le garde.